Donc clairement, on a eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent durant ce mois d'août. Il y a eu un max de films, il y a eu beaucoup de très belles expériences de cinéma, il y a également eu des ratés. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et brassons ensemble les quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'août 2022. Je dois avouer que même si ce film avait clairement la tête d'un direct ou vidéo, bah il me tentait quand même un peu. Il me tentait par la seule présence de Martin Campbell à la mise en scène, le réalisateur de GoldenEye ou le masque de Zorro, faisant clairement partie des auteurs d'action que j'apprécie le plus dans l'industrie de divertissement actuelle. Même si parfois il s'est un peu perdu ou qu'il a tenté aussi des choses. Malheureusement, si le récit peut gagner en puissance ici dans sa conclusion, on ne va pas se mentir, ce métrage est un peu trop terne et trop plat pour réussir à totalement nous passionner de son début à sa fin, sonnant clairement comme un ersatz très convenu et très classique d'un cinéma d'action, somme toute bancale et banale, ne parvenant pas à nous emporter dans ce que l'on pourrait en attendre. Et Liam Neeson ne nous offre jamais rien de plus que ce qu'il parvient à porter depuis quelques années, soit un personnage de papier actionneur assez juste, mais qui ne se renouvelle clairement pas, finissant par poser cette question si fatidique autour de l'acteur. Est-ce qu'il ne perd pas la mémoire entre ses rôles Ça, c'est une bonne question. On se demande parfois, il faut bien le reconnaître, ce que le monde de l'animation peut nous réserver comme petite surprise. Et indéniablement, ce long-métrage avait pas mal à prouver, puisque sous ces airs de petite production direction Apple TV, il y a tout de même, pour tenir la barre, pas mal d'anciens de chez Pixar, dont un certain John Lasseter, de retour après de sacrées casseroles amassées dans son ancienne boîte. Mais surtout, il y a ce sujet et cette forme portée par Peggy Holmes, qui donne lieu à un moment de cinéma assez savoureux dans son genre, une œuvre assez explosive et jouissive par de nombreux aspects, mais surtout une œuvre qui parvient à nous embarquer dans une petite histoire de chance et de malchance assez cool, qui ne révolutionnera pas le genre, mais qui sonne comme une belle promesse tenue. Le casting vocal y est pour beaucoup avec Eva Nobelzada dans le rôle-titre, magnifiquement secondé par Simon Pegg pour une comédie d'aventure animée particulièrement inspirée qui se détache du lot par une sobriété et une élégance de création folle qui donne une identité parfaite à ce petit bout de cinéma qui va charmer petits et grands. C'est drôle, très entraînant et il faut le reconnaître, en plus de cela, c'est très beau Là, on est clairement sur le projet le plus hollywoodien du monde. Et pour autant, ça reste quand même assez intriguant. Déjà par la promesse d'un casting se tenant clairement par rapport à la proposition, mais aussi parce qu'il y a Ron Howard à la tête du projet. Et que le cinéaste américain maîtrise ce genre d'instant de cinéma très criard et très émotif, mais qui marche indéniablement et magnifiquement sur la grande majorité de ses projets. Bon... C'est un peu dommage de le voir à la maison au vu de ce que le film nous offre, mais cela reste une belle proposition de film de sauvetage, bien classique dans son genre et bien convenu dans sa manière d'avancer et de construire ses personnages, mais il faut bien l'avouer, Howard maîtrise son petit bonhomme de film et donne lieu à un métrage intense, plein d'espoir et surtout, juste l'art moyen comme il faut. Ajoutez à cela le charisme et le charme évident du duo mortensen farel et vous avez un projet qui ne renouvellera jamais le genre, mais qui ne cherchera jamais à en bouleverser les codes, Simplement à rester dans sa catégorie, bah il se tient et nous passionne de bout en bout avec un brin d'intensité par-dessus le marché. Donc ça marche. Et en ce sens, que demander de plus Certains auteurs ont un style, une manière de mettre en scène l'action qui leur est propre et qui donne une identité propre du coup à leur métrage. Et suite à son précédent métrage, le cinéaste sud-coréen Beong gil Jeong avait su s'imposer comme un cinéaste comprenant l'action et cherchant à lui donner une dimension si survoltée et vitaminée que cela avait donné lieu à une pépite éreintante du genre mais fascinante dans son geste de cinéma brut. Son retour au long métrage d'action, cette fois sur Netflix, était tout de même assez attendu et cela donne lieu à une œuvre très hybride. Trop hybride certainement, par la forme qu'il donne à son œuvre, un immense plan-séquence constamment en mouvement oscillant entre l'expérimental et l'excessif pour un moment de cinéma qui donne clairement la nausée, qui n'aurait jamais pu sortir dans une salle de cinéma et qui laisse un goût un peu amer en bouche, car si les acteurs sont bons, cela est indéniable, le scénario l'est beaucoup moins et donne l'impression que le film va beaucoup trop vite pour ce qu'il a à nous offrir, pour une œuvre excessive, sympathique sur l'instant, mais beaucoup trop longue et rapide pour réussir à nous passionner totalement jusqu'au bout. C'est un vrai délire, qui amuse clairement, mais aussi qui use rapidement. Et ça, c'est un peu plus dommage. Je ne connais pas la série. Je vous laisse ça comme ça. Donc... Ce qui m'intriguait en fait c'était de découvrir le phénomène, de peut-être le comprendre et de surtout le découvrir ce grand écran en fait. Car depuis plusieurs années, je n'arrête pas de le répéter, il y a une vraie demande au cinéma de voir les mangas qui ont bercé la jeunesse de beaucoup et qui ont été portés sur le petit et le grand écran japonais, qui ont la chance de pouvoir débarquer dans nos salles. Et le projet de Eiichiro Oda faisait clairement partie de ce chaînon. Bon, j'ai un peu du mal à trouver ce projet de cinéma parfaitement réussi et à mes yeux. Le film est trop lent pour ce qu'il a à nous exposer, trop long pour ce qu'il a à nous révéler et trop foutraque dans son ambiance et son jeu entre musique et action pour réussir à marquer des points quant à mon envie de découvrir la série. Même si pour autant, cela reste assez entraînant par de nombreux aspects, notamment une maîtrise de l'action évidente par Goro Taniguchi dans le dernier acte qui fonctionne mais il faut bien avouer que je trouve par moments l'animation un peu faiblarde, et que le doublage assez criard et parfois même un poil excessif des acteurs japonais ne m'a pas du tout séduit et ne me donne pas plus que cela envie de me plonger dans la série. Bah du coup, c'est un rendez-vous manqué pour moi. Et ça me fait un peu de la peine mine de rien. Bon, le concept n'avait pas l'air fou mais pouvait être intéressant. Ajouter à cela que c'était réalisé par le mec qui avait fait Marum. Donc en fait, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Disons que je pense que Frédéric Kiring euh, doit avoir une bonne base de travail pour réussir aussi bien à convaincre des producteurs d'investir dans ses idées de cinéma assez barrées et qui peuvent sonner comme fun sur le papier, car une guerre des profs, moi personnellement, je trouve l'idée séduisante à la base. Mais l'exécution est clairement facile. Et en plus d'être facile, elle ne prend jamais de risque. Et même si on peut reconnaître une vraie efficacité de la part de l'auteur français, il y a un manque flagrant de maîtrise quant au rythme du métrage, car 1h40 pour une telle idée, c'est beaucoup trop long. Et cela se ressent notamment dans un dernier acte qui pousse le curseur de l'émotion trop loin et ne réussit absolument pas à convaincre, même si on peut admettre qu'on est touché par les personnages. Et si Melabedia essaye de bien faire cela n'en fait pas une bonne actrice. Et Audrey Fleureau, que j'adore, en fait peut-être un peu trop avec son personnage, qui est certes décalé, mais que l'actrice a tendance à rendre juste perché et assez insupportable. Donc non. Pour moi, c'est un grand nom. Même si encore une fois, il y avait de l'idée, mais non. Il y a des films qui, sur le papier, se posent comme des énigmes, où en tant que spectateur, on n'a qu'une envie, c'est de plonger dedans. Et cela intrigue forcément. Donc lorsque j'ai vu l'affiche de la bande-annonce du projet des frères d'Innocenzo, j'avais envie de voir ce que ce thriller psychologique et l'apéritique dans l'esprit d'un homme tiraillé par ce qui semble être une manipulation terrifiante pouvait clairement nous offrir de bon. Et qu'est-ce que j'ai été déçu de voir que le film n'allait jamais dans la meilleure direction possible et cherchait simplement à construire un mystère très convenu et très cliché qui ne marche clairement pas et qui surtout sonne comme lent et comme lourd par rapport à ce que le film est au final. Soit un drame humain certes poignant, mais qui ne maîtrise jamais ses ressorts psychologiques et manipulateurs assez bien pour réussir à totalement nous convaincre. Alors oui, Elio Germano s'en sort à merveille, mais l'acteur n'avait plus besoin de prouver grand chose et il le confirme ici en étant la grande réussite d'un projet de cinéma qui certes reste tendu du début à la fin, mais où le fil dramatique pète très clairement dans la résolution finale d'un projet de cinéma qui ne tient pas la route. Et encore une fois, je pense que c'est dommage, car le film était prometteur. Sur le papier, on est typiquement sur le genre de projet qui ne me titille absolument pas. La curiosité, pourtant, l'emporte toujours avec moi. Adaptation d'un best-seller qui semble être une histoire romantique et tragique plutôt pompeuse et assez lourde sur une jeune fille en quête d'émancipation qui va rencontrer l'amour et se poser des questions existentielles, franchement je ne suis pas du tout fan de la proposition, mais je me suis dit cest on jamais et heureusement que je me suis dit cela, car la proposition d'Olivia Newman est une jolie réussite qui ne va clairement pas révolutionner le genre, mais qui donne à cette adaptation du roman de Della Owens une vraie portée cinématographique qui nous passionne de bout en bout, avec une maîtrise de l'attention et du rythme que l'on ressent du début à la fin, pour une proposition de thriller romantique et tragique sur fond de procès qui marche à fond, tout du long. Et rajoutons à cela la très belle prestation de Daisy Edgar Jones, juste saisissante et très bonne, pour une héroïne qui porte à merveille l'ensemble de cette histoire et une aventure poétique au cœur de la Nouvelle Orléans qui marche, qui ne va encore une fois rien changer euh, dans le genre, mais qui fonctionne, tout simplement. Et cela a clairement le mérite d'être souligné, bien comme il faut. Le bon vieux cinéma de papa a tout de même encore pas mal de ses représentants au sein de notre production audiovisuelle. Clairement, Jean Becker est l'exemple parfait du cinéaste français ne prenant pas beaucoup de risques, traitant un peu toujours les mêmes thématiques pour donner lieu à des œuvres plus ou moins égales, mais surtout donnant un peu la sensation que son art tourne en rond, et cela n'est jamais une bonne chose. Son nouveau film en est la parfaite synthèse, car si le long métrage n'est pas mauvais, il n'en est pas bon pour autant, car il est évident que le cinéaste ne tente rien, ne propose rien qui soit autre chose que ce qu'il a déjà raconté par le passé, pour une œuvre sympathique et touchante, mais qui ne va jamais bien plus loin que le bon petit trips nostalgique et émotionnel qui ne tente rien d'autre que encore nous raconter comment il faut savourer et apprécier la vie. Et bon, on pourrait pardonner cela si le casting brillait, mais De Pardieu joue encore et toujours de la même manière, et Ardent est certes une nouvelle fois imposante, mais elle est aussi dans une posture où l'on sait déjà comment elle joue, donc rien ne nous surprend. Au fond, c'est un film passable, mais vraiment tout juste passable. Bon, on a parlé du cinéma de papa, maintenant parlons de la hantise de beaucoup de cinéphiles, le cinéma comique populaire français. Du populaire que l'on soupçonnait un peu gras au vu de l'auteur aux commandes du projet. Car si Dubosc est un humoriste drôle et souvent détonnant, son expérience de cinéma n'a pu être qu'une immense déception au début, avant de découvrir il y a quelques années un metteur en scène plutôt inspiré dans son genre. Ce deuxième long métrage réalisé par Franck Dubosc est une jolie confirmation que l'acteur a très bien réussi sa reconversion créative, donnant lieu ici à une œuvre qui va bien plus loin que simplement faire rire, mais qui réussit aussi à être un moment de cinéma touchant et entraînant, parvenant à évoquer une relation père-fille, rarement finalement portée au sein du 7 art avec cet oeil, pour une œuvre classique, mais qui se tient de bout en bout avec une justesse qui saisit le cœur. Et en plus de cela, il faut souligner ce casting très juste, porté par un Franck Dubosc qui se donne à fond pour son sujet et qui réussit à emporter son personnage dans la meilleure direction possible pour un moment de cinéma qu'il domine totalement avec beaucoup de sensibilité. C'est surprenant, et j'ai envie de le mettre en avant, c'est particulièrement soigné dans son genre. Les classiques de l'animation japonaise sont un plaisir à découvrir ou redécouvrir, surtout lorsque c'est dans une salle de cinéma. Parce que pour ma part, je dois avouer ne jamais avoir eu la chance de découvrir ce triptyque offert par la fine fleur de l'animation japonaise des années 80 et 90 pour un moment de cinéma qui se voulait aussi proche d'une véritable expérimentation graphique que d'une démonstration de force de la part de trois génies du genre. Otomo accompagne Morimoto et Okamura, le temps d'une plongée assez folle dans l'esprit de ces trois réalisateurs, pour des moyens métrages plus ou moins ambitieux, en fonction de l'auteur aux commandes, et de son envie profonde de nous embarquer dans son univers. Mais indéniablement, les trois cinéastes ont su nous emporter dans ce qui est un voyage fantastique et cinématographique, une œuvre atypique et romanesque, aussi drôle que fantasmagorique et fantastique. L'animation varie, offrant une diversité de points de vue folle. Ajoutons à cela un casting vocal juste parfait dans son genre, accompagnant à merveille ces trois histoires, pour un moment de cinéma qui marque et qui donne envie de se replonger dans la filmographie de ces trois grands auteurs. Et c'est un bonheur de voir ce genre de projet avoir la possibilité de ressortir dans les salles. Si le pitch pouvait être assez attrayant, J'étais quand même un peu apeuré de ce que cette production assez classique pouvait donner sur grand écran. Car dans le genre, l'auteur aux commandes du projet a déjà montré qu'il était capable de mettre en scène, mais pas forcément de maîtriser la tension de ses sujets, pouvant donner lieu à des œuvres belles esthétiquement et immersives dans leur manière de jouer avec l'action, mais très vides sur le plan émotionnel et affectif. Balthazar Comarcourt ne parvient pas à équilibrer son tout une nouvelle fois. Le cinéaste ne maîtrisant que rarement ses protagonistes, au cœur d'une écriture maladroite et assez hasardeuse quant à ses métaphores, mais indéniablement, il faut saluer l'envie de la part de l'auteur de vouloir créer une tension constante par le biais de ses plans-séquences saisissants de maîtrise qui ne manquent pas de nous perdre tout de même avec des doubleurs 3D assez horribles mais qui donnent lieu à une œuvre très immersive. Idriss Elba, de son côté, bah, donne tout pour son personnage, parvient à livrer une prestation assez juste, qui ne matche pas avec son excellente performance de la même semaine chez Miller, mais qui se tient tout de même assez bien, et donne une certaine ampleur à l'ensemble de l'œuvre. C'est un bon divertissement. Bon, assez bête, il faut le reconnaître, mais c'est plutôt efficace. Il y a des projets qui attirent l'œil presque uniquement par le biais d'un pitch, et aussi d'un acteur. Et comment ne pas avoir envie de voir un anti-film de super-héros indépendant mis en scène par un jeune auteur au précédent métrage plutôt cool, mais surtout porté par un acteur immense, se donnant à fond, produisant le projet et portant avec lui toute une nostalgie d'un certain cinéma dont il était le porte-étendard. Bon après on va pas se mentir le long métrage de Julius Avery est un petit plaisir sympathique qui ne va jamais bien plus loin que la bonne idée de cinéma un peu trop cliché dans son genre mais qui surtout s'avère être trop facile à deviner lorsque la moitié du film semble spoiler quasiment instantanément un retournement de situation finale qui était pourtant cool s'il n'était pas aussi facile à voir venir. Reste un Sylvester Stallone toujours aussi intense et efficace dans sa manière de composer un personnage de loubar aussi noir que très sympathique, qui donne une vraie énergie et une vraie force d'impact à tout ce qui se passe devant nous, rattrapant tout de même pas mal de petites maladresses du long métrage. Démontrant de manière sûre que Julius Avery a un tact indéniable pour avoir des bonnes idées, et ne pas réussir à complètement les aboutir. Un si joli duo... Et un tel sujet, cela pouvait donner lieu à quelque chose de très intéressant. En plus de cela, ajouter le fait que Christine Angot, auteur et essayiste reconnue en France, et Claire Denis, la réalisatrice, avaient déjà bossé ensemble sur un beau matin qui était assez bien, cela pouvait donner lieu à une jolie promesse de cinéma sur un triangle amoureux torturé et intense cinématographiquement parlant. Euh, mais non a la place on a le droit à une œuvre beaucoup trop longue pour ce qu'elle souhaite nous évoquer mais surtout un film qui brasse beaucoup de vide autour de personnages pas forcément passionnants pour nous spectateurs, le tout donnant lieu à une œuvre de cinéma excessivement bête et méchante dans cette thématique où l'on pourrait questionner la place de cette femme au milieu de ces deux hommes tout autant que la faiblesse de réflexion autour de l'amour et de la hantise de nos relations passées. Mais surtout, ce qui déçoit, c'est la faiblesse du duo Binoche-Lindon qui ne marche tout simplement pas et donne simplement lieu à un moment de cinéma lourdingué-poussif et les deux acteurs ne parviennent pas à tenir leur personnage et où en plus, les nombreuses scènes de romance poussives n'aident absolument rien. Bref, c'est juste à oublier très très vite en espérant que le prochain de Denis sera bien meilleur. Je dois avouer que si la forme de ce long-métrage ne me titillait pas, le sujet m'a incité plus à la curiosité. J'aime le vin, je pense comme beaucoup d'entre vous, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve qu'au cinéma, on donne souvent une bonne place à ce breuvage, qui permet la création d'un contexte assez intéressant pour tenir des personnages, et permettant surtout à une œuvre d'avoir une profondeur gastronomique prenante. Ivan Kalberac nous offre une comédie romantique charmante dans son genre, qui me démontre encore une fois, après tendre et saignant, que mêler Gastronomie et Romantisme est une très bonne chose, pour une œuvre qui ne va pas révolutionner le genre, mais qui propose une lecture entraînante et touchante à travers le parcours de deux grands solitaires, qui vont se retrouver autour d'un verre de vin, le temps d'une découverte gustative mais également humaine. Puis pour couronner le tout, je dois avouer que le duo campant carré est particulièrement juste, les deux acteurs se complétant à merveille et apportant une forme de douceur et de justesse à leurs deux personnages qui emportent nos sentiments dans la meilleure direction possible, pour un tout que je trouve satisfaisant dans sa catégorie. Un pur bonheur de cinéma. Simple, mais comme le Beaujolais, très efficace. Et bien encore une fois, on avait du boulot, clairement. Euh, je sens que le mois de septembre va être pire parce que j'ai regardé un petit peu le catalogue des sorties et on va avoir beaucoup de choses à rattraper. Donc n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.